Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir interviewé le Président de la République et le Ministre Patrick Caner Quand on est devant eux, on a un petit coup de pression quand même parce qu'on se dit que c'est des personnes où voilà, on a très peu l'occasion de les rencontrer et de les voir en vrai, donc euh, j'ai jamais approché ces personnes-là. Et euh, après on se rend compte que c'est aussi des personnes comme ouais, les autres. Quand on l'a appris, alors c'était euh, la veille du coup, euh, c'était le, le, le matin, on a appris que François en déjà venait euh, à Roverway, et vers midi 14h, j'ai reçu un mail en me disant voilà Thomas, il faut truc que tu poses une question à Hollande. Ça devait être pour Canner à la base, c'était prévu et du coup Canner ne parlait plus et c'était Hollande. Et du coup, voici ta question par mail qui a été validée par l'Elysée. J'ai pas été consulté pour la question, mais euh, j'ai reçu du coup un mail avec la question bien écrite. Et on m'a dit là, apprends-la par cœur et tu devras la poser devant le président. Ouais. Voilà, là, ça fait quoi de un président et de changer de discours à la minute d'avant Alors en fait il faut pas l'avoir écrit. Et euh, en l'occurrence le mien n'était pas écrit. Euh, par contre, ça m'a mis plus de pression pour l'écrire, et je dois vous confesser que j'ai un léger coup bloqué, que je vais aller débloquer rapidement chez l'ostéopathe. Ça fait quoi de côtoyer le président euh, comme ça, euh, sur une euh, Bah en fait, il faut réfléchir à ce qu'on doit lui dire. Et moi, je n'avais pas réfléchi à ce que j'allais lui dire euh, dans les laps de temps. Bon, et en fait, c'est venu assez facilement. J'ai commenté, en fait. J'ai commenté la cérémonie pour lui expliquer ce qui se passait. Euh, ça fait quoi d'avoir enfin, traduit le discours du président euh, C'était un peu énervant. Euh, on avait reçu le, le discours à 14h30. Euh, J'avais tout traduit pour euh, 16h, son arrivée. On était prêts à, à afficher cela sur l'écran. Et on nous dit non, non, non, c'est pas possible. Il faut que qu'on mette sur l'écran ce qu'il dit. Ah. Mais étant donné qu'il a gardé peut-être 5% ici et là de son discours d'origine, c'était un travail impossible et tout à fait, euh, comme je disais, au début, énervant. Ça fait quoi d'accueillir un président à la dernière minute Et comment ça se passe pour l'ordre bah, des gens Est-ce que c'est placé au hasard voilà. bah, Déjà, la première chose, c'est que c'est quand même assez cool d'avoir le président qui vient, etc. C'était pas prévu, c'est un petit peu à la dernière minute, etc. Et donc, pour nous, c'est assez chouette. Mais se pose la question, de voilà, ça se prépare, ça s'organise. On ne fait pas n'importe quoi, il faut qu'il y ait certains placements, Il y a des rangs protocolaires. Il y a le président, le ministre, le député, le maire, etc. etc. Voilà, donc même par rapport au discours, il faut, il y a les petits mots d'accueil, etc. qu'il faut gérer par rapport au placement des gens, etc. Il faut pouvoir prendre ça en considération pour que chacun puisse avoir une place bien précise. Et étant donné qu'on est très fort chez les scouts, bah, on a trouvé une personne. Enfin, pour le coup, c'était moi, c'est un peu prétentieux. Mais au moins je connais ces trucs-là, donc on m'a appelé hier soir à à 22h, en me disant, hey, tu peux venir, et voilà. Et donc j'ai fait euh, tout un truc, euh, avec des chaises, avec des petites étiquettes, etc. C'est de la diplomatie, hein, c'est de la géopolitique. Il faut que le ministre y soit à tel endroit que derrière, il y ait telle personne, rapport au programme, l'OMMS, l'AMG, etc. Puis il y a le gars du protocole de l'Elysée qui est arrivé, qui est très gentil, qui m'a dit, non non, non, non, non, non, on arrête les chaises, et puis on va aller euh, faire tout ça debout. Donc euh, bah, moi, mon engagement pour le Roverway, ouais, en fait, euh, bah, euh, au final, il ne s'est rien passé. Quoi. Ça fait quoi de, de, de recevoir un président <rire> Alors, recevoir un président de la République, comme l'a dit Elsa dans son discours, euh, le dernier, c'était en 47, donc ça fait des choses un peu bizarres à plein de gens. D'abord, la première chose, c'est il faut le savoir, euh, parce que jusqu'à la dernière minute, on le sait pas, ou en tout cas, on l'a découvert, et euh, de, il fallait que ce soit confidentiel, on est venu faire des repérages avant... de passer aux choses sérieuses. Ensuite, ça a été définitivement su euh, donc, euh, lundi matin. Et euh, donc après, c'est des réunions de travail avec le cabinet du président, avec la sécurité du président, avec le déminage, avec euh, etc, etc, etc, tout le monde. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas un bonhomme qui se déplace, c'est peut-être euh, 50 personnes qui se déplacent. Il y a celui qui prend les photos, il y a celui qui décide du protocole, il y a celui qui fait ceci, il y a celui qui fait cela, il y a les 15 000 qui font la, la sécurité. Alors une petite anecdote qui est quand même extraordinaire, c'est que tout à l'heure quand euh, on a fait l'entrée, il y a euh, une personne responsable des espaces verts qui est venue euh, dans, le, dans le parc pour euh, estimer les arbres. Et il nous a dit euh, une demi-heure avant l'arrivée du président de la République qu'un arbre allait s'effondrer dans les minutes qui allaient suivre et qu'il fallait évacuer le, le lieu. Donc euh, voilà, par exemple, ça fait quoi de gérer euh, l'évacuation d'une cérémonie d'ouverture alors que le président arrive Ça fait qu'on dit, ben non, on n'évacue pas et qu'il faut qu'on mette quelqu'un à côté pour écouter l'arbre. C'est Parce que s'il si entend que l'arbre peut s'écrouler, il faut qu'il nous prévienne. Voilà ce que ça fait, en même temps ça fait euh, des choses assez extraordinaires, on se rend compte qu'on ne vit pas la même vie qu'eux, mais euh, c'est euh, toujours sympa de s'approcher de, de ces lieux-là. Euh, voilà, et on s'est bien marré, euh, les tireurs d'élite, le déminage, euh, la préfecture de police, le service de protection de, de l'Elysée. Une bonne journée, riche en émotions, vivement qu'on aille se coucher. La